J'avais demandé en fin d'année 2021 de voter pour vos séries manga préférées qui étaient sorties durant l'année pour voir un petit peu au final lesquelles étaient le plus ressorties du lot pour la majorité d'entre vous. J'avais fait une grosse sélection, quasiment tous les titres je pense marquants qui étaient sortis sur l'année. Avec plusieurs catégories, je crois qu'il y en a 6 ou 7, donc ce que je vous propose c'est de faire une espèce de petite cérémonie des awards où que je vous montre quels sont les mangas que vous, vous avez préférés en 2021. Et de mon côté je remettrai aussi un prix d'honneur dans chaque catégorie, c'est-à-dire même si parfois bah, mon choix est raccord avec le vôtre, mais je décide quand même pour certaines catégories de faire ressortir du lot un titre qui pour moi était chouette aussi en 2021. Je vous propose de commencer tout de suite avec la première catégorie qui s'appelait coup de poing. Dans celle-là j'avais envie de réunir toutes les nouvelles licences qui étaient plutôt des séries d'action ou d'aventure. Bon à chaque fois je vais pas vous dire la liste dénominée par catégorie parce qu'il y a énormément de sorties sur un an. Pour cette catégorie là, votre préféré ça a été évidemment Kaiju Number 8, qui a été vraiment... je la grosse grosse licence marquante de fin d'année c'était vraiment la folie, ils avaient fait une espèce d'affiche géante sur le mur de la BNF à Paris jamais vu pour une publicité pour un manga en France, c'était juste ouf en gros c'est un peu une relève plus ou moins de l'attaque des titans mais avec un côté beaucoup plus humoristique et aussi ça se passe dans notre monde à nous on est dans un Tokyo qui est ravagé par les kaiju qui sont des espèces de grands monstres géants un petit peu à la Godzilla un des kaijus les plus connus. On suit un personnage qui a la trentaine ou quarantaine d'années je sais plus qui travaille dans la brigade immunitaire c'est celle qui vient laver en fait une fois qu'un kaiju a été anéanti par la brigade de défense eux ils viennent laver les restes et oui oui ils viennent laver bah, les débris de kaiju de, de corps, de trucs qui restent, là, brerque. <rire> notre héros, il est vrai, aurait plutôt rêvé de faire partie de la brigade de défense. Malheureusement, je crois qu'il a passé plusieurs fois les examens pour y entrer, mais qu'il n'a jamais été pris. Alors qu'il avait un peu perdu espoir et qu'il s'accoutumait on va dire de son sort, il y a un petit nouveau qui arrive dans sa brigade. Un mec beaucoup plus jeune que lui et avec lequel il va s'entendre un petit peu comme chien et chat au début, mais finalement ils vont former un petit duo vachement attachant. Ce dernier, il rêve aussi de faire partie de la brigade de défense et il va un petit peu encourager notre héros à retenter. Sa chance. Franchement, oui, dans le genre, c'était plutôt pas mal. Alors moi, j'ai lu que le tome 1, mais ça m'avait bien emballé. Enfin, c'est efficace et je comprends le succès, quoi, clairement. De mon côté, celui que moi, j'avais envie de vous présenter, c'était Bucket List of the Dead, une série qui m'a vraiment beaucoup surprise par son approche un peu originale de l'apocalypse. On est toujours à Tokyo, on suit un personnage qui travaille dans une entreprise esclavagiste, comme il l'appelle. C'est une société vraiment... Euh, comme notre monde travaille à nous, mais genre en dix fois pire. Le pauvre, il est... Il passe son temps au travail, il est épuisé, il est déprimé, enfin vraiment ça va pas du tout. Sauf qu'au début de l'histoire, à un moment donné, il commence à y avoir une invasion de zombies à Tokyo, ou même dans le reste du monde, une épidémie, donc tout le monde petit à petit commence voilà, à devenir un zombie. La réaction de notre personnage, ça va pas être de prendre la fuite, ou de prendre les armes pour aller défendre les gens, ça va être de se dire, mais c'est trop cool, j'ai plus besoin de travailler Ouais, vive les vacances Voilà, juste pour ça, j'adore ce mec. Et vraiment, je crois que j'aurais eu la même réaction. On va suivre ce mec qui est vraiment genre super content qu'il y a une invasion de zombies, qui vit sa meilleure life. Et en fait, ce qu'il décide de faire, c'est une bucket list, donc une liste de choses qu'il voudrait faire avant bah soit de mourir, soit de devenir un zombie lui-même. Donc c'est je crois plus d'une centaine de trucs qu'il a écrit dessus. Et donc on va suivre un peu comment ça va se passer pour lui, voilà. Et franchement, pareil, j'ai lu que le tome 1, mais qu'est-ce que ça m'a fait rire dès le départ. Et en même temps, le concept est intéressant, c'est quand même pris au sérieux un minimum, c'est bien fait. Donc franchement, ouais, je ne pense pas que ce soit une série qui va durer hyper longtemps, quoique s'il y a 100 choses à faire sur la liste. <rire> mais franchement, en tout cas... Euh c'était vraiment efficace dans le genre et grosse grosse surprise de mon côté voilà la deuxième catégorie, c'était la larme à l'œil, donc dans Sana, je vous demandez de voter pour les titres qui vous avaient le plus ému en 2021, alors que ce soit des titres qui vous aient fait mourir de rire, des titres qui vous ont déchiré le cœur jusqu'aux larmes, ou ému dans le sens que c'était grave mignon, ça faisait grave du bien, voilà, une petite romance qui a fait battre votre cœur. D'ailleurs, le numéro 1 que vous avez choisi, c'est justement une romance, il s'agit du shojo A Sign of Affection, chez Akata qui a été aussi un petit coup de cœur de mon côté en 2021. C'est une histoire d'amour vraiment toute choupie entre deux lycéens. D'un côté, on a une jeune fille qui est sourde et muette, donc pour elle, c'est pas forcément simple de communiquer avec les autres. Elle va faire la rencontre d'un de ses camarades de classe qui lui est un espèce de globe-trotteur, il a voyagé un peu au quatre coins du pays et il parle, je crois, trois langues. Quand il va rencontrer la jeune fille qui s'appelle, je crois, Yuki, il va être un petit peu intrigué par cette dernière et en fait il va vouloir apprendre la langue des signes, notamment pour communiquer avec elle. Vraiment, c'est le titre Kiki et Doudou de 2021 par excellence, hyper mignon. C'est aussi une sorte de romance que j'avais envie de vous présenter de mon côté. C'est un titre que vous aviez aussi beaucoup apprécié, je crois qu'il était en deuxième ou troisième, c'est colonne générique Romance par celle qui avait écrit après la pluie, donc là on est dans un univers hyper particulier. Je sais pas si on peut qualifier ce titre de science-fiction mais ça frôle vraiment le genre. On est à Kowloon, qui est un quartier censé être situé en Chine. Je, je suis pas sûr que ce soit vraiment précisé dans le manga, mais en tout cas dans la vraie vie a priori il y a eu vraiment un quartier chinois qui s'appelle Kowloon, de ce qu'on m'a dit, et qui a été détruit. C'est un quartier qui est entre tradition et modernité, voilà ces deux univers qui se côtoient et qui empruntent ses habitants d'une sorte de nostalgie notre héroïne principale qui a une espèce de nostalgie et d'amour indéchiffrable envers Cologne. Elle travaille dans une entreprise immobilière il me semble et en fait elle a un espèce de nouveau collègue si je ne me trompe pas ou voilà un collègue qu'on rencontre au début en même temps qu'elle. Et puis vous allez voir un petit peu leur relation entre les deux évoluer. Il y a une, vraiment une espèce de sensualité dans ce titre sans que ce soit forcément érotique ou sulfureux, pas du tout. C'est vraiment tout dans la subtilité. Parfois c'est juste un plan sur une main ou sur une posture de et franchement il y a des trucs, il y a des planches en fait qui dégagent beaucoup de force dans ce manga ça me fait penser un peu moi au film In the Mood for Love je sais pas si vous l'avez vu c'est assez vieux mais c'est vraiment ça en fait c'est pour moi c'est, il y a un vrai parallèle à faire entre les deux c'est donc une romance plutôt adulte et mature et en même temps vous allez voir qu'à la fin du tome 1 il y a un gros plot twist et vous êtes là Oh <rire> j'avais pas vu ça venir, j'étais pas prête du coup tu veux absolument lire le tome 2 pour voir ce qu'il en est et sans vous spoiler, les autres tomes ça emmène aussi vers d'autres trucs qui sont parfois plus ou moins surprenants tout en gardant cette espèce de romance qui évolue ou qu'on va en savoir plus sur les personnages à chaque fois et enfin voilà, vous allez voir un vrai petit ovni dans le monde du manga je trouve et il a vraiment son charme totalement unique et particulier <rire> On passe à la catégorie de l'imaginaire dans laquelle là je voulais plus mettre en avant les titres, soit de fantasy, de fantastique ou de science-fiction. Le titre qui a remporté votre faveur pour celle-là, c'est Destination Terra, la trilogie de Keiko Takemiya. J'espère que je me suis pas trompée dans son nom, je l'ai dit de mémoire. Alors là je suis désolée mais je vais pas pouvoir vous faire un résumé parce que j'ai lu le tome 1 mais l'univers est assez complexe et dense et j'avoue que je m'en rappelle des masses. Je sais que ça m'avait plu, sans que ce soit forcément un coup de cœur de mon côté, par contre j'ai adoré les dessins qui sont beaucoup plus dans les codes du shoujo que du shonen au final, avec un univers qui est vraiment spécial et qui est pas forcément simple à assimiler dès le départ, mais ça a son charme assez unique. Et si vous recherchez vraiment une série de SF qui est dans l'action, c'est pas vraiment celle-là qui va vous séduire, on est plus là dans une espèce, peut-être pas de contemplation, pas jusque là, parce qu'il y a quand même de l'action, mais je pense qu'on est peut-être plus dans l'émotion, voilà. De mon côté, je vous avoue que j'ai pas eu de gros coups de cœur dans cette catégorie cette année. J'avais envie de vous parler des des Sorcières au départ, mais finalement, ça a pas été un si gros coup de cœur que ça. À part niveau graphique, je trouve ça incroyable, et pour me faire vraiment une idée. Plus précise sur ce manga, j'attends de lire le tome 2. Donc j'ai décidé de vous parler de Mermaid Saga de Rumiko Takahashi, que vous connaissez peut-être pour des séries comme Ranma 1,5 ou Maison Ikoku. C'est une de ces vieilles séries qui était sortie il y a plusieurs années et qui là ressort en deux tomes grand format qui sont plutôt jolis. On est dans un univers plus ou moins contemporain dans lequel les sirènes existent et en fait si vous mangez de la chair de sirène, ça vous confère une espèce d'immunité, voilà, niveau santé, et vous devenez donc immortel. On suit dans cette série notre héros qui a justement mangé de la chair de sirène contre sa volonté et le pauvre ça fait 800 ans, voilà, qu'il est euh, tout seul et il en a marre en fait d'être immortel, il voudrait redevenir mortel et mourir. Il est donc depuis toutes ces années à la recherche d'une de ces fameuses sirènes pour pouvoir accomplir sa vengeance et surtout leur demander bah, de le faire redevenir mortel. Alors c'est que deux tomes mais j'ai lu que le premier donc je connais pas la fin mais franchement l'univers est vachement prenant, la quête du héros aussi. Et puis je trouve ça plutôt pas original parce qu'on en a déjà vu mais en tout cas ça change un peu de revoir des sirènes qui sont pas présentées sous un jour genre la petite sirène de Disney. Là, les sirènes, elles ont l'air un peu dangereuses, un peu mystiques, elles font limite un petit peu peur. Et il y a ce côté fascinant, un petit peu lugubre que j'ai beaucoup aimé dans cette saga, qui est peut-être un peu plus mature que la plupart de celles qu'elle a écrites. Après, je suis loin d'avoir lu et de connaître tout ce qu'elle a écrit, mais en tout cas, dans ce que je connais, et donc si vous aimez voilà, le fantastique comme ça, un petit peu dark et que le résumé voilà, vous fait envie, je vous conseille vraiment de vous pencher là-dessus. Les deux tomes sont sortis, donc si vous les achetez tous les deux d'un coup, vous aurez la saga entière. Je passe à la catégorie l'ombre du temps dans laquelle j'avais envie de mettre en avant les mangas soit polar, policiers, horreurs ou historiques. Sans grande surprise, la série que vous avez préférée dans le genre, c'est les carnets de l'apothicaire chez non. Là on est complètement sur la même longueur d'onde, moi aussi c'est mon gros gros coup de cœur manga de 2021. Ça reste une saga qui s'est beaucoup démarquée et qui a eu beaucoup de succès auprès de publics en fait vachement différents. Et je trouve que c'est ça, sa force, ça réunit vraiment un grand nombre de personnes. On est dans un univers qui ressemble un peu à la Chine empirique, voilà, je sais pas préciser dans l'histoire mais on va dire que c'est un peu ça. On suit Mao Mao qui est la fille d'un apothicaire de la ville. Pendant qu'elle est partie cueillir des plantes, en fait, la jeune fille se fait capturer par des soldats du palais et elle se fait embarquer pour devenir une servante. A savoir que c'est une pratique qui est décrite comme courante et en fait, quand vous êtes attrapé comme ça, vous êtes obligé de servir au palais pendant au moins deux ans. Ensuite, vous pouvez soit choisir de repartir chez vous, soit de rester. Mao, Mao accepte donc son sort puisque mine de rien bah, travailler au palais ça permet d'avoir de l'argent et quand même de plutôt bien vivre comparé à d'autres professions de cette époque-là, surtout vu le milieu social duquel elle vient. Elle a donc dans l'idée de faire ces deux années, voilà, calmement, sans broncher, en restant discrète surtout, ne pas se faire remarquer et vite repartir chez elle une fois que c'est terminé. Sauf qu'elle va finir par se faire remarquer malgré elle pour ses connaissances en apothécairie et plus précisément en poison, puisque oui c'est un peu une espèce d'otaku du poison, <rire> genre elle kiffe tester des poisons petit à petit pour énumiser son corps etc. <rire> Chacun ses loisirs, que voulez-vous elle va être remarquée par un homme, on sait pas trop ce que c'est en fait, un espèce de concubin de l'empereur, voilà, qui en remarquant ses connaissances va lui demander de devenir en fait la goûteuse royale de la concubine principale de l'empereur, si je me trompe pas, ou d'une de ses concubines. Tellement bien, chaque tome c'est un peu une espèce d'enquête... Autour des poisons, autour de complots de, dans la cour impériale, voilà, de, de jeux politiques. Donc si vous aimez ce genre-là, vraiment, c'est génial. Et en même temps, il y a cette trame linéaire avec Mao Mao et sa relation notamment avec euh, cette espèce... de. Je sais plus comment il s'appelle, Shinchi je crois. Les personnages arrivent à être drôles, super attachants et en même temps follement intéressants. Mao Mao c'est une de mes héroïnes de manga préférées je pense, je trouve qu'elle a un caractère incroyable. Ce qui fait que bah, dans cette catégorie je vais pas vous présenter un autre titre parce que vraiment il n'y a pas de polar ou historique que j'ai lu dans l'année qui m'ait vraiment marqué ou qui a été un coup de cœur à part celui-là. Dans la catégorie non Fleuve Tranquille, j'avais réuni tout ce qui était manga d'apprentissage ou de tranche de vie. C'est un de mes genres, je pense, préférés dans le manga. Et une fois encore, sans très grande surprise, l'oeuvre que vous avez préférée dans le genre, c'est Blue Period. C'est aussi mon cas, franchement, ça a été un gros coup de cœur. Je pense mon deuxième gros coup de cœur de l'année après les carnet de l'apothicaire. Dans cette histoire, on suit un jeune lycéen qui est un peu, on va dire, dans l'entre-deux... C'est pas un élève modèle, mais c'est pas non plus un, totalement un tocard. Il n'a pas spécialement de passion, de loisirs ni rien, jusqu'au jour où il se rend dans la salle d'art plastique de son lycée et là il va tomber devant le tableau d'une de ses camarades qui va juste euh, le subjuguer. À partir de là, il va lui-même commencer à s'intéresser au monde du dessin et de la peinture et il va s'inscrire dans le club d'art plastique de son école. Au début, il fait ça vraiment juste pour tester, mais finalement, il va très vite se rendre compte que la peinture et le dessin, ça va être un moyen pour lui, qu'il n'avait jamais soupçonné, pour, pour exprimer des émotions, des choses qu'il avait en lui, et qu'il ne savait pas comment les faire sortir. Pour représenter ce sentiment-là, il y a des planches qui sont incroyables dès le tome 1. Donc on va bien sûr parler du domaine de l'art, de des écoles d'art, de certaines techniques de dessin aussi, en fait c'est vrai vachement précis donc faut vraiment s'intéresser au sujet, je pense sinon ça va peut-être vous, vous ennuyer mais vraiment on apprend énormément de choses et également aussi sur les facs d'art de Tokyo, les écoles, sur comment ça se passe etc. sur le niveau de difficulté d'accès, c'est passionnant et à côté de ça l'œuvre, elle aborde vraiment d'autres sujets très secondaires notamment autour du genre, de la binarité, de la sexualité. Ça parle d'autres trucs autour de l'adolescence mais aussi du fait de grandir et du monde des adultes. Enfin vraiment c'est une saga qui est vachement complète et qui en même temps perd jamais de vue son premier objectif, celui de parler d'art. Pour l'instant je crois que j'ai lu les 5 premiers tomes et franchement c'est toujours aussi bien et ça traite avec brio son sujet. De mon côté, il y a un manga du genre que j'ai pas eu le temps de lire en 2021 mais je pense honnêtement que si je l'avais lu, je vous en aurais parlé, c'était Welcome to the Ballroom, un truc sur la danse de salon. Ne l'ayant pas lu, bien sûr, je vous en parle pas, mais j'avais envie de vous parler d'une petite saga vraiment archi kawaii et qui a quand même pas mal de succès auprès d'un public plutôt d'enfants. C'est Fukuneko. Dans ce manga, on nous parle de petites déités japonaises, je crois que c'est des espèces de petits dieux de la chance et du bonheur qui peuvent être vus seulement par des enfants. Et lorsqu'un enfant voit un Fukuneko, il le voit dans une forme qui est censée lui procurer du bonheur, donc là dans le manga c'est souvent des espèces de mini-êtres humains avec des oreilles de chat. Et vous allez suivre tout simplement bah, le quotidien de petits enfants avec leurs Fukuneko, qui sont censés apporter un peu de bonheur dans leur vie, dans leur foyer, voilà. Donc franchement, mais c'est trop mignon Juste la couverture, déjà, je pense que vous allez voir à quel point c'est kawaii. J'essaierai de mettre des planches et tout, mais vraiment, ce manga est trop chou. J'ai dû lire un ou deux tomes, je sais plus, mais vraiment, si vous cherchez un manga pour vos enfants, vos cousins, ou je sais pas quoi, qui ont entre 7 et 10 ans, pour moi, c'est une des nouvelles séries qui fait vraiment trop bien le taf. Euh, voilà, c'est vraiment la petite série mignonne de l'année que j'avais envie de mettre en avant. <rire> Il me reste que deux catégories à vous présenter, courage. L'avant-dernière, c'est la catégorie d'un seul trait dans laquelle je mettais en avant des one-shots. Et sans trop de surprise non plus, parce qu'il a fait beaucoup parler de lui quand il est sorti vers le début d'année. Votre one-shot préféré de 2021, ça a été Ma Broken Mariko, dans lequel on suit, alors attention, je l'ai lu, mais j'en garde pas un très grand souvenir. Je crois que c'est une jeune femme qui a perdu sa meilleure amie, qui est décédée, et qui en fait va récupérer ses cendres en allant les voler à son père, puisqu'il faut savoir que le père de sa meilleure amie était un homme violent et qui a fait du mal je crois à sa, à sa fille. Du coup elle trouve qu'il ne mérite pas de récupérer ses cendres et elle décide d'aller lui voler et à partir de là elle fait une espèce de road trip avec les cendres de, son... de sa meilleure amie décédée et ça va être une manière un peu pour elle à la fois de faire son deuil et aussi de se rappeler les moments avec elle et aussi la vie nous raconter la vie qu'elle aussi elle a vécue. Voilà, euh, moi c'est pas un titre que j'ai pas eu de coup de cœur en fait, je l'ai lu, je l'ai trouvé sympathique, surtout pour un one shot. Mais comme tout one shot, je sais pas, moi il manque toujours pratiquement quelque chose, pour autant je trouve qu'il fait bien le taf et voilà, moi il m'a pas ému plus que ça, mais je sais qu'il a ému beaucoup de chants, donc si ça peut vous intéresser, foncez. De mon côté pareil, j'ai pas eu de gros coup de cœur one shot en 2021, mais c'est surtout parce qu'en manga c'est vraiment pas un format qui me qui me plaît plus que ça. Il y en a quand même un en fin d'année que j'ai beaucoup apprécié, ça s'appelle « Je ne suis pas née dans le bon corps ». Donc c'est une femme qui nous fait en fait son témoignage de transition. Elle, elle nous raconte comment s'est passée son opération pour changer de sexe au Japon, qu'elle a ressenti et toutes les étapes qu'elle a vécues en fait pendant son opération, incluant certaines complications qu'elle a pu avoir, etc. Donc franchement, si vous vous demandiez vraiment par curiosité comment ça pouvait se passer une opération de changement de sexe, ce manga apporte des réponses, on se sent tout pas concerné par le sujet, bah ça reste vachement intéressant et informatif. Et bien sûr c'est juste l'expérience d'une seule personne, mais ça reste un témoignage de quelque chose de vécu. Donc ça reste valide et intéressant, et ouais franchement moi j'ai beaucoup apprécié lire ce manga et en app apprendre des choses sur cette thématique en fait, voilà. Ce qui est sympa aussi c'est qu'elle a choisi de raconter son expérience avec un certain recul plutôt humoristique, donc vous inquiétez pas. Bien sûr il y a des passages où ça peut être un peu lourd et compliqué, mais il y a vraiment cet humour qui est présent et ça va pas vous plomber le moral quoi. Et enfin la dernière catégorie c'est celle du retour des héros puisque depuis 2020 au moins, les éditeurs commencent à réimprimer des séries qui étaient plus disponibles depuis plusieurs années. Alors attention je parlais vraiment de réimpression de saga qui était plus du tout disponible depuis au moins plusieurs années. Je parlais pas je sais pas d'une saga en particulier qu'aurait eu une réédition. En 2021, par exemple, Full Metal Alchemist, je crois que c'est en 2020 qu'on a commencé à avoir l'édition perfecte. Mais les anciennes éditions, l'édition double et l'édition normale de la série, sont toujours disponibles. Donc, par exemple, c'est pas une des séries que j'aurais compté pour cette catégorie. Pareil, la victoire est revenue sans surprise à Banana Fish. Banana Fish, vraiment, j'ai l'impression que tout le monde attendait le retour de cette série, que forcément je m'y suis intéressée, donc j'ai lu que le tome 1. Mais ça m'a bien plu, je pense que je continuerai une fois que la saga sera terminée d'être publiée. On est sur un polar qui effleure un petit peu le Boy's Love. D'ailleurs, à titre informatif, Anana Fish est un shoujo, et eh oui. En tout cas d'un point de vue éditorial, puisqu'à l'époque il est sorti en tant que tel au Japon. On est sur une histoire un peu de... comment ça De pègre japonaise. Trafic, prostitution, mafia, etc. L'histoire commence par un flashback dans lequel on suit des soldats, je crois, pendant la guerre du Vietnam. Et alors, désolé, je ne me rappelle plus très bien, mais en fait, il y a un moment où un des soldats se fait assassiner par un autre, peut-être de son propre camp, je suis pas sûre de ça, mais en tout cas, avant de mourir, ce fameux soldat, il va dire « banana fiche. Et a priori, ce mot-là, on sait pas ce que c'est, on sait pas ce que ça signifie, on sait pas à quoi ça renvoie, mais c'est le cœur de ce manga et c'est le cœur un peu du mystère. Ensuite on revient à la période contemporaine des années 80, c'est plus si contemporain que ça, mais voilà. Et là on va suivre le personnage de H, qui fait partie de cette espèce de mafia, qui va faire la rencontre d'un espèce de jeune, là je crois, qu'il fait partie euh, de, de, de, des flics. Et en fait, euh, voilà, il va y avoir des interactions entre les flics et entre la mafia de temps en temps, et vous allez suivre un peu l'évolution entre les personnages, les relations, le mystère, les, les magouilles qu'il y a. Et euh, franchement, trop bien. J'ai beaucoup aimé, même si j'en garde pas un souvenir, genre euh, hyper marqué. Mais c'est parce que, déjà de base, le polar, c'est pas forcément mon genre préféré. Puis aussi parce que je lis tellement de mangas pour le boulot que pff, je peux pas me rappeler de tout, je suis désolée. Mais oui, je me rappelle que j'avais bien aimé. Il y a vraiment une vraie dynamique. Si vous aimez, voilà les polars, gunshots, mystère, mafia, etc. Et en même temps, vous avez ces personnages qui, sans être ni tout blanc ni tout noir, arrivent à être ultra touchants et attachants franchement moi j'ai qu'une envie c'est de savoir le mystère autour de ce fameux mot la banane affiche et de voir l'évolution entre les personnages Quant à moi j'avais envie de vous mettre en avant ce que vous avez élu sans surprise comme votre deuxième ressortie la plus attendue et franchement <rire> ça fait 10 ans que j'attendais que ça aussi que ça ressorte je parle évidemment des mangas de Junji Ito qui d'autre le maître de l'horreur japonaise principalement Spiral pour ma part vous vous aviez plus voté pour Tomie je crois mais ça s'est joué vraiment à quelques votes près mais moi j'ai préféré Spiral entre les deux que j'avais lu de lui même si Tomie est aussi très chouette. Junji franchement j'ai découvert quand j'étais au lycée puisqu'il y avait quelques-uns de ces mangas au CDI et waouh quoi Si vous aimez les mangas d'horreur, faut pas que vous passiez à côté de Junji, enfin, c'est genre le maître de l'horreur, c'est le Stephen King du manga japonais quoi Et ce qui est vachement cool, c'est qu'en plus d'avoir eu les réimpressions de Spiral et de Tomie, on a aussi eu de nouvelles éditions, notamment Sensor qui était je crois un de ses derniers titres sortis au Japon, qui franchement était sympathique mais quand même loin d'être à la hauteur de ses anciennes séries, mais on a aussi eu les chefs dœuvre de Junji Ito, là, qui commence à sortir euh, en grand format. D'ailleurs, je l'ai pas encore lu mais j'ai emprunté le tome 2 au boulot là qui vient juste de sortir. Voilà, je pense que ça vous donne une bonne idée sur euh, les ambiances des mangas de Junji Ito. Euh, le, le maître de l'horreur dérangeante voire parfois dégueulasse mais pas dans le sens gore, c'est juste qu'il a des idées. C'est répugnant vraiment. <rire> sans jamais forcément qu'il y ait de sang, enfin je crois même qu'il y a même assez rarement du sang dans ses mangas, mais juste, il a des idées tellement perchées, il va te sortir en fait des trucs, tu savais même pas que c'était des trucs qui pouvaient te trigger en fait, c'est... Ah, c'est... Pour vous donner un exemple sans vous spoiler, dans le premier tome des chefs-d'oeuvre de Junji Ito, une des nouvelles, c'est autour d'un bâtiment dans lequel vivent un frère, une soeur, enfin une famille, qui suinte d'huile, mais vraiment, il y a de l'huile partout, il y a un personnage qui est devenu complètement taré et qui boit des tonnes d'huile en bouteille. Et à un moment, sans trop vous en dire, il y a une histoire avec des boutons d'acné. Enfin, on... vous imaginez le truc, je commence. Mais cette histoire était répugnante, les gars. J'ai jamais lu un truc aussi dégueu. Il a des idées, mais perché, c'est juste incroyable. C'est de l'horreur perchée, étrange, dérangeante, bizarre. Et pour vous reparler de Spirale, alors je, je vous dis que ça fait dix ans presque que j'attends que ça ressorte, mais en vérité je ne l'ai toujours pas relu. Mais je me rappelle tellement de l'impression que ça m'avait fait quand je l'avais lu à l'époque. Alors pour l'histoire, on est dans une ville de campagne japonaise en fait, où petit à petit les habitants commencent à sombrer dans la folie à cause de Spirale. Alors de Spirale de toutes sortes, hein, de dessins de Spirale, d'un truc en forme de Spirale, vous allez voir qu'il y a toute une espèce de je sais pas, de malédiction, de mythologie autour de la spirale en fait, et les personnages deviennent barges à cause de ça, et nous aussi on devient barges à cause de ça. Je peux vous dire que des semaines après avoir fini de le lire, mais j'avais aussi une espèce de, de phobie des spirales, là dès que je voyais un truc en forme de spirale, il y avait un truc déclencheur là dans mon cerveau, j'étais oh, pas bien. Junji quoi. Comment tu fais pour nous faire ça Je ne sais pas. Comment tu fais pour avoir ces idées là Je ne sais pas. Mais vraiment... T'es un king <rire> On a fait le tour de vos mangas préférés de 2021. Je pense que vous avez de quoi faire vos choix si jamais vous saviez pas trop peut-être vers quoi vous diriger. J'espère que la vidéo vous aura donné des idées, que ce soit aussi bien mes conseils personnalisés à moi que les recommandations générales, voilà, qui sont faites par un petit peu la majorité. J'espère que le concept aussi vous a plu, je pense que c'est la première fois que je vous fais participer à une de mes vidéos en dehors de concours ou autre. Je pense que c'est un truc que je referai parce que j'ai beaucoup apprécié et voilà, c'était vachement fun et j'espère une fois encore que ça vous a plu. Et sur ce, bah, je vous laisse ici parce que je pense que vous m'avez assez vue. <rire> Je vous fais des gros bisous comme d'hab et puis bah on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Salut